Et les situations humanitaires permettent les gens qui fait les gens dans le propre pays. Parce que les gens et il ne peuvent pas à vivre la donne. Soit la terre continue à trembler, de de terre, ou bien la situation armée et donc on a vécu depuis un certain temps dans le pays. Donc l'État a une pour responsabilité pour si toutefois à son côté n'est pas capable et. Quand vous avez eu temps, tant que eu le temps, te eh, eh, l'État eh ben, a une responsabilité pour relocaliser, puisque vous avez eu un et c'est là Donc l'État n'a pas eu responsabilité. Et l'État a eu que ce soit dans que vous dans n'importe un côté que vous avez eu dans temps, que pays, avez que gain sécurité bon comme pays défait pays toute pays tout pas une sécurité pièce yes. yo le livrer messieurs avec conseil de violeurs, des gens qui ont violé femme et Ils ont entré entrer dans yo entrer dans coup de brebis ou bien des des de de, de, de, de, de, de, sandadi, de loup qui ont entré dans miton série de eh, agneaux et eh ben, pour yo eh, livrer yo et eh, violer et eh, faire tout caltezac et eh, sou yo. donc matin c'est ça et nous venons dénoncer. Malheureusement, l'autre monde qui joue l'argent, qui déplace, il n'a pas fait solidarité avec ça que je joue. Mais là, nous avons des de, de, de, de la presse, c'est des gens, tout le monde, c'est des gens qui ne sont pas côté pour aller. Ils ne sont pas, ils ne pas contre ça que la là, parce qu'ils ne sont pas, jusqu'à présent, pour que dans la zone. Et alors, c'est une obligation, son responsabilité l'État. Et même si ne sont pas de gabions, principe directeur qui oblige l'État à faire action, l'État parce que ce n'est pas des martiens qui ont l'État a obligé de prendre des mesures de précaution sous question de sécurité mondiale, et comment abdormi, comment est-ce Il y a seulement la guerre de dans les OIM, je ne sais pas qui a nous même nous pas rentré dans les nous mais nous sommes sûrs que les messieurs ont la guerre dans les organisations internationales. Bon, ça a toujours arrivé. depuis l'organisation nationale, parce qu'il fait il a fait ça, il a fait ça, fait ça, il y a fait ça, il ça, il a fait ça, il a fait ça, il fait ça, pas il pour il a ça, parce que là, abrassé, abrassé, abrassé, et, et puis, l qu y l'argent qui a brassé, il y à Et puis, il quitté l'État tant qu'on a, qui n'a responsabilité envers les pays C'est ça que nous venons dénoncer matin. Et nous de dénoncer et nous avons pas quête paquet de Nous avons criminels. Donc, nous-mêmes, nous avons dit, et, et tout autant, parce que c'est que arriver sous nous, donc tout autant que nous, là nous avons dénoncé le mauvais comportement de et des nègres qui là seulement pou, pour des machines blindées dans les mains et sans pas payer sans y pas faire les frais pour qu'ils tout bagage sous l'État sous nous sous le peuple et puis et puis pas de responsabilité pour le responsabilité et pour peuple là et, et les en situation difficile y pas garder donc BAI a dénoncé avec toute force les et demander l'État pour le prendre de la responsabilité. Donc, quand c'est des gens qui en d'un camp, ils prennent des gens et puis ils viennent qui quittent. Donc, ce n'est pas possible. Et il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas de la transparence. Il n'y a pas fait de quoi que ce soit. Et avec absence totale de l'État. La raison qui fait nous la matière sous la table là, c'est parce que nous avons des problèmes les 70 de pistage des caillettes. Nous devons prendre force nous dans le lycée de Cafoufé. Mais nous sommes dans le lycée de Cafoufé. Et nous mm. favoriser un monde pour que nous moyens puis en fait Nous-mêmes, des quarantaines de quarantaine, nous ne pouvons pas non mais nous. De dire, après, nous devons prendre, nous, à nos nous par Parce que nous, là nous, la dans la nous, on bo, nous, nous, nous, bord nous n'avons pas de moyens pour nous enfermer. Et c'est tout. L'école ouverte, nous n'avons pas l'école. Moi-même, je trois petits qui ont dormi en côté, je dormi en côté. Si vous avez dormi, je la en train moi, me faire trois petites, je suis venu me loger ensemble avec vous. La raison qui fait nous vivre la matière, c'est parce que l'État paye nous, pas virer les yeux, garder nous Nous, là, dans la rue, nous ne pouvons pas nous nous montez si vous nous si descendre. Nous ne nou, pas faire toute vie, nous dans nou la rue. Nous avons demandé au gouvernement pour le temps de voir, nous avons décrit, nous savons que ça des décalerait. Parce que nous ne sommes pas non mais pou nous, pour nous occuper, nous, pour nous gérer le problème, pou nous, pour nous donner ça avec petit. Nous, là, nous sommes dans la rue, nous avons demandé à l'État, tant, tant, tant, rapide pour le temps de voir, nous avons décrit, nous si que les bar cafés ont l'autre moi et pour nous nous nous regardons là-haut c'est ça ils font l'autre bagage avec ça vend pistage des caillés c'est soit Albanou ben on l'autre eh, comme dit qu'a dit ça on l'autre bagage ils fait pour nous pour nous capable de retourner la car si nous dans la rue mon ne pas je m'accepter nous pour nous faire toute année abdominaire la car nous caillou est pas bouli mais il prend tout sac là-dedans il prend tout sac dans car là bon c'est celle avec radisou comme qui me de sorti mais monsieur ils sont toujours dans la zone. Ils sont toujours dans na zone où il a fonctionné. non. vous voulez Ils pour place, avec une autre un dame, ils tout. Mais nous ne pouvons pas retourner parce nous sommes toujours là. Nous demandons l'État, <inaudible> tant pris sous tant de voix. Nous avons décrit, nous reste 40 personnes qui dans la rue, qui dans la rue, qui dans L'école ouvert, nous ne pouvons pas dans l'école. Nous, c'est une quarantaine de personnes qui sont dans la rue côté que nous pas nous pas de présence l'État. Cafoufay est une zone paisible. Il n'y a pas de bandit là-dedans. C'est une zone paisible. Le 10 novembre, c'est ce que nous avons fait. Nous avons débacé, nous avons écrasé, nous avons nous Il y a un pile dans nous qui te nou, pris refuge dans le lycée Cafoufay. Moi-même, spécialement. Après deux mois je suis allé dans le lycée, la présence de l'État. Bref, fait une, vous... de... de la paix. Jean l'Etat jouait moyen... fait de la paix... Avec M. Azam. Est-ce que nous mêmes... peuple là exactement qui est victime de nous? Il y a des cas et des Il y a y a moi, je viens pour demander que l'État parle à ces messieurs pour qu quitter la zone. La population a besoin de tourner la caille. Okay? La population a besoin de tourner la caille. Que l'État cherchez-moi avec eux pour tourner dans la base, pour espace, pour zone, une population la zone pour tourner la caille. Pour 40 personnes qui sont dans faire. nous demandons l'État pour nous accompagner pour nous sortir dans la rue. Parce que jusqu'à maintenant, plus de monde est là, est le plus fort, c'est que les gens dormi. Avant dans le lycée, d'être dans la rue dormi Deux mois, nous passons dans le lycée, on pas de présence de andré Michel, est venu. Ah. Qui est venu dans le lycée, la population qui tout ça, qui spaghetti. On jamais l'État. de Ça m'a demandé l'État, je m'a demandé l'état qui gens envers M. Zamio, envers par Plateau, envers la population et ça m'a demandé.